Alors, il y a bien sûr plusieurs dangers anatomiques, vasculaires, nerveux, le canal de sémant et la parotide On peut d'ailleurs utiliser ces, différentes, ces différents dangers en pédicule neurovasculaire et en, en structures profondes, notamment le septum, la glande lacrimale, la et le canal de sémant. Quels sont les, donc les, les, les dangers, euh, en, en, plutôt les pédicules neurovasculaires On connaît ce pédicule euh, supraorbitaire supra supra et supraprocléaire. supraorbitaire est distant de la ligne médiane. Euh, de supra-haut, ou par contre gléaire, de 3 cm, du supra de 2 cm, les deux déceaux divergent du pro supérieur, il faut connaître leur position pour éviter d'injecter le parce que si c'est le cas, la toxine botulique va passer en poisson gai à l'intérieur de, de, de, de la cavité orbitaire atteindre donc les, les muscles intra en le releveur de la paupière supérieure, et entraîner une dosis. C'est vrai que ça peut passer juste à travers le septembre, mais c'est décrit aussi un passage intravasculaire de, et, et, et, de la du coutumique atteignant les muscles pour corps de la supérieure.